So, uh, it's time to... Bien, il est temps de reprendre notre formation. Je pense que nous sommes tous là. Rebonjour à tous. Nous allons continuer donc. José nous expliquait le système de messagerie qui se fonde sur les fils de conversation. Donc, je vais céder la parole à José. José, allez-y. Merci, Carlos. Je vais de nouveau partager avec vous mon écran pour reprendre là où je vais terminer avant la pause déjeuner. Pouvez-vous voir mon écran, demande José Oui, confirme Carlos. Bien, donc, je vous expliquais comment créer un fil et on a expliqué aussi la barre d'outils qui apparaît dans la boîte d'entrée et de sortie des courriels. Maintenant, je vais expliquer un peu plus en détail euh, le fil de la conversation et chaque entrée, nouvelle entrée. Donc, comme je vous l'expliquais, à droite, on voit qu'apparaît l'ancien fil, le dernier fil, disons. Chaque fil est composé d'une petite carte avec un fond, un move comme on voit, avec euh, quelques informations. Donc, fil, lancé par, et on voit le nom de la personne qui est à l'origine de ce fil, dans ce cas, c'est mon nom à moi. En dessous, on voit l'organisation à laquelle appartient l'utilisateur qui a lancé ce fil, et dans ce cas-là, comme l'utilisateur appartient au secrétariat ICAT, voilà l'organisation qui apparaît. Sur la droite, maintenant, on voit que la date de mise à jour du fil et la date de création sont exactement similaires parce que nous avons actualisé le fil avec ce premier et dernier message. Et on voit aussi qu'on me dit qu'il y a des messages non lus parce qu'on n'a pas encore été dans les détails de ce message. Mais ça, on va en parler par la suite une fois qu'on vous aura expliqué tout ce qui figure actuellement sur l'écran. Ensuite, on voit l'objet du fil. Hein. C'est ce que j'avais introduit comme euh, objet test. Et ensuite, la, la demande de données. De pause, et, et comme je vous ai dit avant la pause, la il faut indiquer la demande de données. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît ici si Parce que je l'ai choisie. Mais si on ne choisit rien, alors rien n'apparaîtra ici. Et... Ensuite, on voit le dernier message qui apparaît dans le fil dans ce cas-là. Comme il n'y a qu'un message dans ce fil apparaît, le premier et unique message du fil. Enfin, en bas à droite, on trouve le bouton sur lequel il faut cliquer pour ajouter un nouveau message. Et le deuxième bouton pour mettre à jour le fil de message pour voir les derniers messages. Voilà donc pour ce qui concerne les informations qui apparaissent sur l'écran. On peut aussi consulter les messages et les utilisateurs associés à ce fil en cliquant sur la carte. Du fil, n'importe eh, où sur la carte. Imaginer, message, Et là, vous le voyez, on de... voit le corps du message, de... les destinataires. On va le voir en détail hein, maintenant. Moi, j'ai créé le, le lien. Et, et j'ai mis en copie de les, ce message Hiroyuki euh, Morita et, et Jessica et, Carwin, et, mais mon collègue et, Manuel Maestre m'a envoyé un message après avoir créé ce fil et, et, et, et, et vous pouvez voir ici le contenu de ce message. En cada, on va expliquer, expliquer de, donc dans le détail de, de, de chaque élément du message. Eh, D'abord, on peut, peut voir le message, les informations eh, de celui qui a créé le les fil. Les dans ce fil, on voit d'abord l'utilisateur qui a créé le fil et ensuite les utilisateurs que j'ai choisi pour mettre en copie de ce message ça c'est le dernier message reçu c'est celui que m'a envoyé l'utilisateur ioms et ensuite, et je poursuis la description de ce qui apparaît à l'écran à droite. Vous voyez la date de création et des informations pour savoir si ce message a été lu ou pas. Comme vous le voyez dans le premier cas, il apparaît que ce message a été créé et lu à la même date. Et dans le cas de Hiroyuki et Jessica Garwin, on m'a dit que ce message a été créé à telle date, à telle heure, mais qu'il n'a pas encore été lu. Et en bas, vous voyez le message que question. en question qui a été envoyé. Dans le cas le de ces trois messages, c'est le message que j'ai créé moi. Et ce dernier message, en, message en haut, c'est le message que j'ai reçu moi, qui m'a été envoyé à moi. Et ce message je ne le verrai que moi, parce que c'est l'utilisateur IOMS qui me l'a envoyé à moi, José Ignacio Sanz Garcia. Voilà donc pour savoir comment interpréter correctement un fil et les différents messages de ce fil. On va maintenant expliquer comment ajouter un nouveau fil à ce message. Pour ce faire, et comme je vous l'ai dit auparavant, il va falloir cliquer sur le bouton « Ajouter ». Une fois qu'on a cliqué dessus, une fenêtre pop-up va apparaître avec les informations qui figurent actuellement à l'écran. Avant d'expliquer les différents champs, j'aimerais expliquer que les champs qui figurent avec une astérix doivent être obligatoirement remplis pour créer un nouveau fil. Sur la première ligne, on peut voir les informations relatives au fil du message en objet. L'objet, c'est celui que j'ai défini moi. Ensuite, et à l'instar de ce qui apparaît sur la carte du fil, on voit les informations liées à la demande de données et les exigences et si ça, ça a été inclus dans la création du fil. Et je répète, ça apparaît ici parce que moi, je l'ai mis dans le fil. Mais rien n'apparaîtrait ici si on choisit de ne pas l'inclure lors de la création du fil. Et enfin, dernière information qui apparaît à l'écran, ce serait exactement la même que la dernière partie qui apparaissait lorsqu'on a créé le fil. C'est-à-dire... Les, les différents qui a, utilisateurs qui sont destinataires hein, de ce message. Dans ce cas-là, cas -là, je vais aller sélectionner et, de nouveau euh, l'utilisateur qui m'intéresse, euh, par Kepler. exemple Brian Keller, et j'écris un message de test. Et test message, Donc, test euh, message en anglais. Envoie de message de test et en français. Et donc, j'ai rempli là tous les champs nécessaires pour créer un message. Il suffit de cliquer sur Envoyer, Send, en anglais, Envoyer, pour créer le message. Je clique dessus. Et si tout se passe bien, normalement, en haut, devrait apparaître ce nouveau message. Le message précédent a été uniquement envoyé à Brian. Et ceux qui étaient en copie du fil ne peuvent pas voir ce message parce que c'est un message personnel que je n'ai envoyé qu'à un seul utilisateur, Brian. On peut voir que ce message a bien été créé. Et le message qui apparaît D'abord, sur cette carte, c'est le message qui apparaît en premier, parce que c'est le dernier, c'est le plus récent. Ici, vous pouvez voir les informations relatives au nouveau message. Et donc, il est indiqué que ce message n'a pas été lu. C'est marqué ici en anglais, un read. Et ça, ça, ça apparaîtra. Je vais cliquer sur « Actualiser »,« Mettre à jour » pour que vous voyez que ce message a maintenant été lu. Être, être, être, voilà, vous le, le voyez. Le lorsque j'ai mis un à jour le, le fil, le message a, a, a été actualisé avec euh, la date et l'heure où, où ce message a été lu. Voilà. Je pense avoir traité tous les messages concernant la messagerie. Et je crois donc vous avoir tout dit sur ce point. Je ne sais pas si vous avez des questions, des doutes. Je ne peux pas voir s'il y a des mains levées. Pouvez-vous me l'indiquer Merci, José. Euh, je suis le seul à avoir levé la main, dit Carlos. Alors, merci de nous avoir montré tout cela. Ça, c'est un outil important qui mérite toute l'attention des utilisateurs. Alors, tout d'abord, merci Brian, Jessica, Yoruki et Jessica d'avoir lu euh, ce message de fil que vient d'envoyer José. C'est comme un mail interne, mais associé à un objectif que vous vous êtes fixé. Ça, ça peut être fait en interne au niveau de la CPC, entre l'administrateur et l'utilisateur de la CPC pour une tâche spécifique. Ça peut être utilisé entre administrateurs de la CPC pour échanger des idées, ou des fonctionnalités spécifiques hein, que vous voulez améliorer. Et l'administrateur sera toujours là pour voir les parties importantes de ce fil. Et donc, c'est un outil qui nous permet de voir tous les processus en cours pour améliorer le système et assurer un suivi. Donc, c'est un outil qui est là depuis le début du développement de l'IOMS. C'est quelque chose qui peut s'avérer très utile. Et en interne, on peut tous ensemble échanger des idées, des informations afin de faciliter le processus de fourniture de données à l'ICAT. C'est un petit peu la raison d'être de ce système IOMS. Bien sûr, José, et non pas Jésus, hein, se reprend Carlos. José nous l'a expliqué, on peut utiliser cette messagerie pour poursuivre différents objectifs. Est-ce qu'il y a des doutes, des questions que vous aimeriez poser à José est-ce que vous avez vérifié vos messageries Est-ce que vous êtes déjà rentré dans vos messageries pour voir comment ça marche Et n'hésitez pas aussi à utiliser le système aide. Ça va vous aider. Donc, pour chacune des fonctionnalités que nous développons, nous développons un contenu aide pour informer les utilisateurs sur ce genre de fonctionnalités, pourquoi ces fonctionnalités sont là, ce qu'elles veulent dire et quel est leur rôle. Je, je crois que, que nous n'avons pas de main levée. José, vous avez la parole. Bien, s'il n'y a pas de questions, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Manuel, qui va traiter le point suivant. Et je vais cesser de partager mon écran avec vous. Et je cède la parole à mon collègue Manuel. Merci, José. Bonsoir. Bonjour à tous, Malone, je m'appelle Manuel Maestre. je suis chargé du développement back du back-end de l'IOMS. Très heureux de vous voir tous. Je vais partager avec vous mon écran. Pues Nous allons commencer par l'entraînement de comment se rellena. Voilà, je vais partager avec vous un rapport annuel. Reste encore à compléter ce rapport annuel avec les informations du rapport annuel dont nous ne disposons pas encore. Petit rappel pendant que je rentre dans le système. Donc, je clique, je choisis un navigateur. Dans le moteur de recherche, je tape IOMS, ICAT, et c'est le premier résultat qui apparaît. Et je vais m'identifier. Donc, l'identifiant qui nous a été assigné avec notre adresse mail, puis notre mot de passe. Rappelez-vous que ce mot de passe doit être suffisamment robuste. Ah, je viens de me tromper. Alors, lorsque vous vous trompez est... dans votre mot de passe, le message d'erreur qui apparaît, c'est toujours « utilisateur introuvable ». Ça, c'est pour renforcer la sécurité du système. Voilà, ça y est, je suis rentré. Comme vous le voyez... Mon profil ici, je suis représentant ordinaire de la belle république du Nicaragua. Et si vous le permettez, euh, avec euh, l'autorisation de la CPC en question de Nicaragua, je vais faire ce test. Donc pour rentrer, on rentre ici, compliance data, donc. Euh, Données en matière d'application. Éditer le rapport annuel. On va choisir l'année 2022, l'année en cours. Et ici, on a les deux euh, demandes de données pour cette année. Celle des statistiques 669 et celle en matière d'application. On va commencer par la 669. Petit rappel, on a ici notre organisation, l'organisation à laquelle on appartient. Le menu sur vous la gauche, vous pouvez réduire la taille de ce menu et ça va être important pour vous aider à travailler par la suite. Ici, vous avez la version. Là, on en est à la version 1. On attend d'être envoyé. Ça veut dire que c'est un projet. Donc, je peux éditer ce document. Ça, je vais l'expliquer par la suite parce que c'est réellement important. Donc, les euh, requêtes ou exigences sont divisées en différentes catégories, générales, euh, espèces tropicales, etc. Donc, il suffit de cliquer dessus pour voir apparaître toutes les exigences, organisées par le code. Mais vous pouvez toujours utiliser les filtres pour pouvoir réorganiser ou visualiser de manière différente. Je vais chercher le 10, ou je peux chercher par nom si je ne me souviens plus du code. Là, Là je vais prendre, prendre une autre catégorie et, et en cliquant dessus, la catégorie précédente se ferme. Maintenant, on va introduire quelques données et pour ce faire, je vais utiliser un rapport annuel que j'ai inventé d'ailleurs, et que vous avez sur Home cloud dans oui, le dossier DOC. Oui. Et le document, c'est FakeLand Art 2022. Alors, si vous pouvez chercher ce document et l'ouvrir, donc voilà un rapport annuel type, toutes les informations qui y sont consignées sont fausses, je me suis fondée sur des rapports annuels réels. Et là, on a la partie qu'on va utiliser. J'ai réduit les exigences à 13 ou 14 pour ne pas trop rallonger cette séance. Alors, la manière dont on remplit ce rapport annuel est simple. D'abord, le code 01. Ici, on a une piste de ce que l'on doit remplir. On voit inclure la date à laquelle on a envoyé le rapport annuel à l'ICAT avec le format suivant, année, mois et jour. Ça, c'est important. Il faut toujours utiliser le même format. Dans ce cas-là, la seule chose que je vais faire, c'est copier... Coller. Voilà, ça, c'est la date du premier envoi. Lorsque vous envoyez un une exigence a, à l'ICAT ou une requête, c'est si en général la date que vous rentrez. Ensuite, s'il y a des modifications ou si vous devez changer quelque chose si par rapport à ce premier envoi, on le renvoie de nouveau. Que Donc, il faut... En euh, copier la date de la dernière actualisation, la date à laquelle vous avez fait le dernier envoi d'informations. Voilà, j'ai ainsi rempli cette exigence ou cette requête. Comme vous voyez, en, à droite, on me dit qu'il ne me reste plus que 12 exigences à remplir sur 13. Donc, je vais remplir les autres exigences de la même manière, puisque là, je dois remplir les dates. C'est ce que je fais. Vous pouvez aussi utiliser cette icône pour avoir accès au calendrier et cliquer sur la date directement. Et ça, ça a été actualisé le 9 juillet 2022. En fait, c'est très simple. Hein Vous pouvez aussi voir qu'à chaque fois qu'une exigence est actualisée, on indique qui a modifié euh, cela et quand. Vous voyez ici mon nom, Manuel Maestre, et la date d'aujourd'hui et l'heure. À chaque fois que j'introduis une nouvelle information, cette information est autom automatiquement sauvegardée. Pourquoi Parce que j'ai choisi de sauvegarder immédiatement. Si je désactive cette fonction, alors à partir de maintenant, vous voyez que ça n'est pas sauvegardé. J'en suis là, je copie et je colle. Vous le voyez. voyez, dans le cas du SG-06, il n'y a pas eu de une sauvegarde automatique. Là, j'ai deux boutons, l'un pour sauvegarder et l'autre pour retourner en arrière ou défaire. Vous voyez ici, je reviens en arrière et je m'aperçois que ça n'a pas été sauvegardé. Or, si je clique sur le bouton vert, sauvegarder, on voit que les informations ont été sauvegardées. Donc, vous pouvez travailler de, des deux manières, soit en activant la fonction sauvegarder immédiatement, soit en désactivant cette fonction. J'en étais au SG07. J'ajoute le 08 et ça, c'est le premier qu'on trouve où ça n'est pas un champ applicable pour cette CPC. Donc, je vais cocher le champ non applicable. Alors, il faut indiquer la raison ici du non applicable. Donc, j'indique ici la raison. Et lorsqu'on utilise, ou plutôt lorsque sauvegarder immédiatement n'est pas activé, alors, euh, tous les Changement s'affiche à droite. Si vous êtes d'accord avec tous ces changements, vous pouvez individuellement cliquer sur « Sauvegarder » ou en haut, tout en haut, « Sauvegarder tout » et à ce moment-là, vous sauvegardez tous les changements. Voilà. voilà donc. Attendez, je vais remplir un petit peu les autres champs. Le champ suivant non applicable aussi. On va voir comment on pourrait faire ce travail hors ligne. Ce qu'on va faire, c'est exporter ces informations. Donc, exporter notre rapport annuel. Ça, ça va nous permettre de créer une feuille Excel avec toutes les données du rapport annuel. Voilà, ce document a été téléchargé ici. On va l'ouvrir. Et, Et on, on voit qu maintenant temps. que toutes les données que j'ai remplies apparaissent ici. Tous les champs que j'ai complétés apparaissent ici. Par défaut, on voit toujours ce document protégé, si vous voulez... Euh effectuer euh, des changements, alors il faudra euh, cliquer sur « Permettre les changements ». Mais par défaut et pour des raisons de sécurité, ça s'ouvre toujours sans possibilité de faire des changements. Là-haut, vous voyez l'année, la euh, requête en matière de données qu'on a exportée, la version, c'est la version 1, c'est le projet qu'on est en train de modifier, la date du téléchargement, qui a téléchargé ce document et quelle est son organisation. Et les données les plus importantes sont dans les colonnes F et G. Vous avez là toutes les données que j'ai indiquées. Nous allons remplir un de plus. Ici, par exemple, celui-ci, nous avons non applicable. Il faut mettre un Y ou un N. Selon. Euh, donc, si on a non applicable, il faut indiquer oui ou non. Lorsque nous avons donc tout ce que nous voulons modifier, je vais également modifier la date ici. Je vais indiquer 17 février ou 17 juillet au lieu de 7 juillet 2022. Sauvegarder. Et maintenant, nous devons importer donc nous cliquons importer nous recherchons le document voilà et nous cliquons sur euh, importer et nous avons ici le nombre de Registres qui ont été mis à jour, c'est-à-dire 5 ici. Ici, nous avons ce qu'il faut maintenant modifier le 10, le 11 et celui-ci. Et il faudrait donc procéder un par un pour euh, toutes les exigences. Lorsque nous sommes satisfaits par ces réponses de la déclaration annuelle, nous considérons qu'elles sont valables et nous pouvons les envoyer au secrétariat pour révision. Il nous faut alors cliquer sur « Envoyer ». Lorsque nous cliquons sur « Envoyer », Ici, ceci a changé parce que cette version donc a été envoyée par Manuel Maestri. Vous avez la date d'envoi et ce rapport annuel. Alors là, on ne peut plus le modifier. C'est une version lecture uniquement. Le secrétariat vérifierait alors les données s'il fallait corriger quelque chose, il faudrait alors cliquer sur « Modifier nouvelle version ». Et l'on crée alors une copie de la version 1, qui est la version 2, qui est en attente. Et c'est à nouveau un projet de document. Ici, euh, j'avais effectivement modifié la date et inscrit le 17. Et, et voilà. Et dans un avenir la proche, on aura aussi la possibilité d'introduire le reste des rapports annuels, c'est-à-dire les textes et les différents annexes. Voilà, c'est tout. J'espère que cette formation vous a contenu. Et maintenant, c'est à vous de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire rechercher le rapport annuel que vous trouverez dans le DOC, dans le cloud, et renseigner toutes les données du rapport annuel dans les tableaux statistiques et applications. Vous pouvez le faire sur le fichier Excel online. Vous pouvez donc faire sur le fichier Excel et ensuite importer. Et d'ici 20-25 minutes, eh bien alors nous pourrons réviser le travail accompli et voir si vous avez eu des difficultés. Vous pouvez utiliser le chat Zoom, envoyer un courrier électronique ou lever la main pour prendre contact avec nous si vous le souhaitez. Et nous vous répondrons le plus vite possible. les remerciements de l'équipe IOMS et du secrétariat. Merci Manolo. Est-ce que tu pourrais montrer sur le tableau de bord euh, ce qu'a fait le Nicaragua, qui vient d'être euh, donc rempli, et ce avant de commencer l'exercice pratique. Oui, un instant, s'il vous plaît. Je vais partager mon écran. Donc ici, si nous revenons au tableau de bord principal et nous actualisons les données, nous voyons que le Nicaragua a rempli 7,69 de ce qui est demandé. Ce n'est pas beaucoup, évidemment, puisque c'était un exemple court nous voyons qu'il y a des pays qui sont en train d'essayer d'avancer, comme la Libye, il y a l'Union européenne aussi, qui ont apporté les premières modifications. Ici, sur le graphique général, nous voyons pour le total des CPC, nous voyons que 4 4,27 a été euh, rempli pour ce qui est statistique. C'était ça que tu voulais que je montre oui, en effet, merci. Et dès que nous allons commencer à actualiser, vous verrez que le Japon est également en train de travailler et dès lors que l'exercice sera fini, eh bien, vous verrez que nous constaterons donc ce qui a été fait, ce qui est Sauvegarder. Mais au niveau des statistiques, nous voyons ce qu'il y a et online, nous verrons l'évolution de cet exercice que Manuel Maestre vient de demander au groupe de faire. Voilà, merci. Y a-t-il des questions? Alberto, est-ce que tu souhaites poser une question? Tu as levé la main? Bonjour à tous. Je voulais poser une question. Manolo, je crois que c'est le cas, mais j'aimerais que tu le confirmes. Est-ce que je pourrais exporter le document Excel vide pour ensuite remplir tout le rapport annuel sur ce document vide et ensuite l'importer. Donc l'application pourrait euh, me permettre de télécharger ce document vide, n'est-ce pas Oui, en effet, pas de problème. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'on ne peut pas exporter une version 1 et ensuite prétendre l'importer alors qu'elle a déjà été envoyée. Si tu envoies une version 1, tu ne peux plus importer sur cette version 1. Il faudrait créer une nouvelle version, c'est-à-dire cliquer sur Créer une copie. Autrement dit, pour importer, tu ne peux plus utiliser le document que tu as téléchargé comme version 1. Il te faut avoir une version 2 et ensuite modifier sur cette version 2. C'est pour ça que il est important de voir de quelle version il s'agit lorsque l'on souhaite télécharger le document. Je pourrais alors modifier ce numéro directement sur l'Excel exporté Non. Autrement dit, il faut le créer sur l'interface. Toute tentative de modification pour modifier ce qui ne sont pas les colonnes F, G se traduit par un document qui ne peut pas être importé. Tu ne peux pas modifier l'ordre des lignes tu ne peux pas changer les codes des exigences. Toute tentative dans ce sens va se traduire par une erreur. Autrement dit, si j'ai déjà envoyé une version 1, je dois créer une nouvelle version et ensuite travailler sur celle-là. Oui, d'autant plus qu'il y a de l'information codée qui contient des données. Très bien, merci beaucoup. Pedro. Pedro. Bonjour. J'ai une question. Lorsque vous exportez le document et ensuite vous le remplissez, que se passe-t-il si vous remplissez, par exemple, une colonne, celle qui dit oui ou non, si, si vous dites euh, oui sur Excel, et que se passe-t-il s'il y a une valeur qui n'est pas attendue il faut indiquer Y ou N. Si vous mettez autre chose, c'est une erreur. Oui, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un message d'erreur, justement? Est-ce qu'on nous dit ce qui s'est passé? Oui, ça montre un message d'erreur pour chaque ligne contenant des erreurs. Par exemple, la ligne 13 a une erreur, contient une erreur. Très bien. Merci. Mais vous pouvez essayer, vous pouvez tester précisément et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais je n'ai rien reçu sur le on cloud. Tu n'as pas pu être enregistré pour la réunion ou tu n'as pas demandé à être un utilisateur du système IOMS, Pedro. Peut-être je ne me suis pas inscrit. Oui, c'est possible. C'est fort possible. Oui, effectivement, j'ai reçu l'invitation, mais je ne me suis sans doute pas enregistré. Envoie donc un, un email. Tu vas, tu vas recevoir euh, un profil qui te permettrait de tout voir, comme les mandataires ICAT. Tu as ce rôle qui est toujours actif. Donc, enregistre toi, on peut t'enregistrer comme responsable de l'UE. Plusieurs personnes ont écrit sur le chat que le lien avec le home cloud et tout ce qui est nécessaire pour la formation était contenu dans l'email qui a été reçu avec le link de Zoom. C'est ce qui est dit dans « Ah oui, en effet, en effet, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Très bien, merci. Merci, Terra. Je vais partager mon écran pour vous montrer la circulaire où vous trouvez effectivement le, link, le lien qui apparaît en bleu. Ça, c'est l'enregistrement. Et ensuite, nous avons cette adresse mail. Oui, c'est effectivement... Tout est contenu dans le mail. D'accord, de toute façon, Terra nous a envoyé le lien dans le le chat, par le chat. Donc, merci, Terra. Nous avons maintenant huit pays, neuf, qui sont en train de faire l'exercice. Le Canada, la Tunisie, les États-Unis, la Libye, l'Union européenne, le Japon. Improving. Donc uh, ça avance. C'est le premier exercice que nous faisons ensemble, mais je crois que c'est une bonne façon de procéder parce que les éventuels problèmes qui vont se poser, les doutes qui peuvent surgir, eh bien, nous allons pouvoir nous en occuper lors de la prochaine séance de cette formation, le 1er septembre. Le 1er septembre, nous allons revenir précisément sur toutes ces questions, les questions en sus les erreurs, tout cela pourra être résolu à ce moment-là. C'est également une, une façon de, de savoir quelles sont ces difficultés qui se posent. Le, le Maroc, vous avez levé la main, je vous en prie. You have the Merci. Bonjour à tout le monde. Euh, en fait, j'ai une question. Euh, si pour euh, une exigence, nous avons euh, plusieurs dates euh, d'envoi, dates de soumission, c'est-à-dire, euh, par exemple, pour les rapports d'inspection, nous pouvons envoyer plusieurs rapports pendant une année. Deux, trois, quatre, voire euh, cinq, six, six rapports. Alors, est-ce que est-ce que le système va nous permettre d'ajouter toutes les dates? La rubrique euh, y afférente, est est-ce qu'il va nous donner la main pour ajouter les dates? Merci. Manolo, est-ce que tu peux répondre à la question? Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours demander au secrétariat, envoyer un mail à général.coms, etc., et nous, nous vous répondrons. Mais si ce sont des questions quant à ce qu'il faut inscrire au niveau des réponses, là, il faut s'adresser aux responsables de l'application. Merci, Manuel. Mais je vais compléter cette réponse. Mais il y a aussi Jenny avec nous qui peut nous aider. La structure du rapport annuel. Eh bien, c'est ce que c'est ce que nous avons sur la matrice. Nous avons donc la partie 1 et l'annexe la 1 et la partie 2 section 3. Lorsque nous avons ce que nous avons inclus ici, c'est la première le premier envoi et la dernière mise à jour. Mais nous avons aussi trois champs qui nous permettent d'introduire d'autres dates pour compléter. Si vous avez dix dates à inscrire, et eh bien alors nous nous proposons que les plus importantes sont la première et la dernière pour avoir un éventail de dates, ce qui nous donnera une idée de l'application dans des délais. Mais de toute façon, on peut toujours aussi, au niveau observation, remarque, inscrire, inscrire les dates qu'il faudrait ajouter. On peut les ajouter avec du texte. C'est comme ça que nous avons prévu de procéder avec ce système de déclaration online dans le cadre du groupe responsable de la technologie lors de la réunion de février. C'est ce que nous avons... Décider Et cela modifie un petit peu la forme de ces rapports annuels. Je ne sais pas si Jenny souhaite ajouter quelque chose. Merci. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question. Je pense que la question était de savoir si le secrétariat remplirait les dates du rapport annuel pour les CPC. Et la réponse est non à moins que les CPC aient une difficulté particulière et à ce moment-là, nous pourrions les aider. Mais disons qu'en général, lorsque nous allons recevoir un email, nous n'allons pas nous remplir ce rapport annuel de la CPC. La CPC devra le faire. Jenny, je pense que le problème, c'est lorsqu'il y a plus de deux dates. La première, la dernière, comme on dit, la dernière mise à jour et une date intermédiaire. C'est bien ça ce que vous demandiez, Kamal Oui, effectivement. C'était ça, ma question. Si nous avons pour une exigence donnée, nous avons plusieurs dates d'envoi, plusieurs dates de soumission à l'ITAT. Donc, est-ce que, et je comprends votre explication, Carlos, je pense que nous pouvons procéder de la manière. Merci. Yeah, thank you. Yeah, Manuel, can give an example. Manuel pourra donner un exemple. Manuel. Manuel, si on prend le cas du Nicaragua, par exemple, imaginez que l'on souhaite ajouter du texte. On peut prendre, par exemple, le 1er janvier et ensuite ajouter une date dans la colonne « Observation oh, ». Je peux le faire moi-même, Manuel, si tu veux. quest Je suis en train de, de préparer l'exemple. Manuel va nous montrer comment procéder. Ça vous va, Kamal oui, merci. Alors, nous reprenons le rapport du Nicaragua. Nous allons prendre donc un exemple où il y a deux dates, ici 12 septembre 2022, et puis une mise à jour euh, le 14. Il y a également eu un envoi le 13, par exemple. Donc, on l'indique ici. Et on pourrait ici introduire toutes les dates nécessaires lorsqu'il y aurait un envoi intermédiaire. Mais comme l'a dit Carlos Palma, les dates importantes, c'est la première et la dernière mise à jour. La première nous sert à voir si l'exigence a été satisfaite, si cette information est arrivée dans les délais, et la Dernière nous permet de savoir quelle est la version la plus actualisée. Mais sinon, on peut introduire ici le reste de l'information. Merci, Manuel. Oui, c'est exactement ça. Mais en plus de la date, vous pouvez ajouter à une deuxième ligne ou juste après une explication. Par exemple, il s'agissait d'une correction intermédiaire. Vous voyez, sur, ce, sur cet espace-là, ou en dessous exactement, vous pouvez apporter une explication. Cette, ce champ nous permet euh, d'ajouter ce que l'on souhaite ajouter. Merci, Manuel. Il y a une question de Craig des États-Unis en ce qui concerne la date. Craig nous dit... Craig, Craig, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, oui. lorsque je saisis une date, dans le champ, ce que je vois maintenant sur ce champ, c'est la date du jour précédent. Ici, il est 9h27 du matin, donc 6 heures de plus tôt qu'à Madrid, mais c'est quand même la même date. Craig, est-ce que tu utilises le calendrier ou est-ce que tu le saisis en mettant d'abord l'année quatre chiffres barre le mois deux barre le jour? J'ai essayé des deux façons. J'ai copié-collé les dates que je trouve dans le tableau, sur notre rapport annuel simulé. Ensuite, j'ai également utilisé le calendrier. Et dans les deux cas, j'ai la même réponse, c'est-à-dire que j'ai une date qui est la veille du, du jour d'aujourd'hui. J'ai essayé avec d'autres dates aussi, d'autres dates différentes, et le résultat est toujours le même, c'est-à-dire que j'ai la veille. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous montrer votre écran? Parce que c'est peut-être lié à la configuration de Windows, mais enfin, je ne sais pas. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Ah, Terra est, nous indique qu'elle a le même problème. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez donc ici euh, cet écran où je peux saisir la date. Par exemple, 2022-09-12. Ah, et ici, maintenant, j'ai le 11 septembre. Alors, le système essaie de me renvoyer plus tôt. Oui, c'est le format que nous avons, l'année, le mois et le jour. Voilà, ouvre le calendrier. Alors, choisis le 14, par exemple. Eh bien, oui, et ça montre 13. 13. Écoutez, c'est très bizarre, on n'a jamais vu ça, ça avant. Il va falloir qu'on fasse des tests. On a besoin de faire des tests. Il faut simuler quand on est sur différents fuseaux horaires, par exemple, le fuseau horaire euh, aux États-Unis, ou en tout cas sur Windows, ce qui se passe. Okay, très bien, merci dit Greg. Écoutez, c'est très bizarre, dit Carlos. Oui, oui, c'est très bizarre, parce que j'ai vérifié le rapport annuel des États-Unis avec l'administrateur du système IOMS, et j'ai fait des modifications, et tout a bien marché pour moi. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, les modifications que j'ai faites. Si vous téléchargez de nouveau ou si vous actualisez le, le document. Je ne vois pas quel peut être le problème. Je suis un peu perplexe. Alors, si je peux ajouter une précision, j'utilise le navigateur Google Chrome. Quelle version, demande Carlos. Quelle version Ça, c'est une bonne question dit Craig. Je ne sais pas. Écoutez, ça devrait marcher, ça devrait être la version 1.1, 1.2, peu importe, c'est vraiment étrange. Brazil has, Brazil has also the same. Le Brésil, semble-t-il, un le même problème? je vais utiliser les mêmes données dans la base de données pour voir ce qui se passe exactement. Écoutez, on va essayer de régler le problème par la suite. Il faut qu'on fasse des tests. Ça doit être lié au fuseau horaire. Puisque nos serveurs sont sur le fuseau horaire européen. Puisque notre système est basé à Londres. Mais bon, de toute façon, ça n'explique pas le problème. Il faut régler le problème. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres doutes hein, ou questions, sachant qu'on va régler ce problème par la suite Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au rapport annuel hein, Processus pour... Euh, élaborer ce, ce rapport Tunisie. annuel La Tunisie. Euh, Allez-y, la Tunisie. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Oui, euh, Manuel, euh, s'il vous plaît, pour euh, remplir les lignes euh, de déclaration pour mettre les dates, euh, apparemment, il y a des lignes qui se, qui se répètent deux fois. Je ne sais pas si c'est chez moi ou... Euh, Excusez-moi, attendez, je vais reprendre. Pour les lignes, par exemple, hein, les, les tâches 2, Etage 3 et tâche 4, c'est répété deux fois sur le sur la messagerie. Est-ce que vous pouvez voir Est-ce que vous pourriez partager votre écran avec nous, madame Je vais essayer. Je vais... Alors, partage. Je ne sais pas comment je vais le faire. Et si, mm -hmm. no la liste, no puede... Et... je crois ne je... vale. je... can, can we give est-ce oui. qu'on peut autoriser Donia de la Tunisie à partager son écran Parce que je crois que vous ne pouvez pas, Donia, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas Oui, bien sûr, normalement on peut l'autoriser, oui, bien sûr. Merci, Mariano. Donia... Je ne sais pas si c'est partagé maintenant, non les Mais si bien. on regarde pour les, le tableau, là, pour les remplir, BFT, par exemple, SBFT 101, ça va, BFT 101, tâche 2 ça se répète. Nous Est-ce que c'est est lisible ou non Oui, oui, oui, je le vois ici. Euh... vous voyez là Donc la SBFT 101, tâche 2, donc c'est la même chose, c'est les mêmes informations demandées. 101, ah, okay. 102, oui, oui, 103, 2 fois, 104, 105. Donc du coup, quand on le fait automatiquement, euh, on ne se rend pas compte qu'il euh, s'agit de des mêmes informations. Alors. Yeah. Donia, perdona, perdona oui. Donia un... excusez-moi, de... en bas de votre écran, vous avez un bouton, vous cliquez dessus pour partager ah, votre écran. Partager ah, votre votre écran. Il suffit de cliquer dessus pour partager votre écran, en bas, dans la barre d'outils, en bas de votre écran. Mm -hmm. ya, ya estoy lo que, lo que oui, oui, je crois que je vois ce qui se passe, oui. dit Manuel. Et C'est très bizarre. J'avais jamais vu ça, c'est très bizarre, dit Manuel. Il faut explorer un petit peu la question, de voir quel est le problème. Ce que je peux faire, c'est supprimer votre rapport annuel dans sa totalité et que vous recommenciez. Si vous êtes d'accord, si oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, ce n'est qu'un exercice. Si, si, Je vous le dirai quand j'aurai supprimé tout. Oui, effectivement, dit Carlos, il faut explorer ce qui se passe euh, parce que c'est très bizarre hein, ça ne s'est jamais passé. là on est en train de tester avec 50 ou 60 utilisateurs qui travaillent de manière simultanée et c'est la première fois qu'on fait ce genre de test. donc peut-être peut-être que nous avons un petit bug ici mais de toute façon il faut contrôler cela vérifier ce qui se passe, mais c'est peut-être ici la difficulté. Euh, autant de personnes qui, simultanément, testent ce système, on ne l'avait jamais fait auparavant. C'est peut-être ça l'origine du problème. En tout cas, merci. Merci à tous, Craig, Tara, Dania, d'avoir euh, mis le doigt sur ces problèmes. Oui, moi, je crois que vous avez créé le rapport annuel vous l'avez créé deux personnes à la fois, avec le même utilisateur. Vous l'avez fait deux personnes en même temps, c'est possible ça, c'est très bizarre. Parce que les rangées ou lignes du rapport annuel ont été répétées deux fois. Oui, oui, oui. Hamad, vous n'êtes pas en train de faire la même chose que moi, peut-être mon collègue Je pose la question à Hamad, il est là, bien sûr. Euh, non, madame, c'est normal, il s'affiche normalement moi. Je... Alors, il se peut que votre problème Hamad soit en train d'éditer la demande d'informations par rapport aux exigences. Là, le problème se situe au niveau des statistiques. Effectivement, dit Carlos. C'est ce que je vois, c'est ce que je suis en train de voir là, dit Carlos. Mais ça ne se produit pas pour tous les autres pays. Nous avons 12 partie contractante CPC qui travaille en ligne actuellement et on a trouvé ce problème que pour une CPC. Mais c'est un exercice, donc on va voir ce qui se passe. On a un système qui collecte toutes les actions qui sont faites, qui identifie les erreurs potentielles et ça, ça devrait nous aider à vérifier ce qui se passe et à voir l'origine du problème. The, the if the bugs. Ça nous permet d'identifier un petit peu les bugs et de les régler. Alors, Manolo, pour la Tunisie, vous n'allez supprimer que la partie statistique, n'est-ce pas? Pas ce qui concerne la partie application. Ou est-ce que vous allez tout supprimer? Alors, attendez. Je suis en train de le faire là. Ne changez rien, s'il vous plaît. Je suis en train de le faire. Alors, nous of the encore, il nous reste encore 5 minutes pour terminer cet exercice sur uh, la déclaration du rapport annuel. Any more doubts or questions? Y a-t-il d'autres questions, des doutes peut-être? Alors, si vous sortez de la page et vous rentrez de nouveau, vous actualisez, normalement tout devrait s'afficher correctement. Normalement, ça va. Merci, Manuel. De rien. Bien, je crois qu'on a identifié l'origine du problème par rapport à la date, au fait que c'est la veille qui s'affiche. Alors, José, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le problème lié au fuseau horaire parce qu'on voit que le problème se pose aussi au Brésil. Ça peut être lié au navigateur, à Chrome. On ne sait pas exactement quelle est l'origine du problème, mais peut-être que mon collègue Dachiel ou José, vous pourriez nous éclairer un peu. Oui, le problème de la date c'est très simple la date correcte n'est pas sauvegardée mais on applique le fuseau horaire de l'endroit où cette donnée est sauvegardée si à le 13 à minuit le document est sauvegardé et que vous vous trouvez dans les amériques alors on retire 6 heures donc on ce qui s'affiche, c'est la veille. L'interprète s'excuse, mais l'audio de monsieur est très défaillant. On a beaucoup de mal à l'entendre. Oui, merci de ces informations. Pedro, vous avez levé la main. Est-ce qu'on m'entend, dit Pedro Bien, merci. J'aimerais faire une suggestion. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Que le conseil pour remplir la quatrième colonne se trouve dans la cinquième colonne. Peut-être qu'il faudrait l'inclure dans la colonne, mais ensuite, quand vous remplissez, cela disparaît et ça porte à confusion parce que vous voulez faire quelque chose qui est en rouge, je suggérerais donc de modifier la manière dont ces informations sont affichées. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Oui, tout à fait, Pedro, dit Carlos, on en a déjà parlé. Deuxième commentaire, dit Pedro. Effectivement, dit Manuel, c'est bizarre et on va le changer. D'ici peu. Ce nouveau système, on l'a mis en place cette année, on n'a pas vraiment eu le temps de le peaufiner, disons. Très bien. Deuxième commentaire, dit Pedro. Et je vais parler en anglais. Donc, deuxième commentaire. Lorsque Manolo était en train de remplir la date, les données, lorsqu'il inscrivait les motifs de non-applicables, dans la feuille Excel, les données n'étaient pas sauvegardées et n'étaient pas exportées à la feuille Excel. Je suis sûr que vous vous en serez rendu compte, mais je pense qu'il faut régler impérativement ce problème. Oui, dit Manuel, effectivement, je m'en suis rendu compte. Je l'ai sélectionné euh, quand ma caméra n'était pas activée, mais effectivement, vous avez raison, il faut vérifier cela. Je pense que ça a à voir avec le fait que, avec la manière de sauvegarder, ça, il faut qu'on révise. Merci, merci à vous, Pedro, dit Carlos, et merci Manolo également. Oui, ça c'est l'œil de lynx hein, qui nous aide à améliorer les choses. Puisqu'on a travaillé sur tous les modèles, on essaie de maintenant d'ajuster les choses en fonction du travail approuvé euh, en février lors de la réunion en ligne du groupe de travail sur les technologies de déclaration en ligne. Et maintenant, il faut adapter cela. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, sachez qu'on va le faire. Et effectivement, vous avez raison dans ce que vous avez dit. Merci. Y a-t-il d'autres questions Nous avons plus de pays maintenant on est passé à 19 pays. Amélioration notable. On en avait 6, 9, 12, 15. On a 15 CPC qui travaillent sur le rapport annuel. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je sessions je suis sûr que quelques séances de l'IOMS seront très utiles pour l'interface et la manière de travailler. Et ça va bien entendu améliorer les choses pour l'avenir, mais les fonctionnalités seront très semblables à toutes les applications qui seront incluses dans le système. Y a-t-il d'autres questions je pense qu'on peut attendre encore quelques minutes, Manuel, et on peut en finir avec cet exercice. Hein. Ou est-ce que certains souhaitent un peu plus de temps? N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez un peu plus de temps pour travailler là-dessus. Non, personne ne semble vouloir lever la main. Bien. On a laissé 25 minutes au groupe pour faire cet exercice. Donc, on a terminé cette partie de l'exercice des parties contractantes. On peut passer à la suite pour voir ce qui se passe. Manolo, allez-y, vous avez la parole. Merci, Carlos. Bien. On va voir ce qu'il ressort de tout cela. Je vais partager avec vous mon écran. Voilà, donc vous le voyez, j'ai changé l'utilisateur pour passer à administrateur. Ainsi, on peut voir certaines fonctionnalités qu'on ne pourrait pas voir si on était un représentant ordinaire. On va voir comment ce graphe a progressé, celui-ci, grâce à toutes vos contributions. Et apparemment, le grand gagnant de cette année, c'est l'Union européenne qui a complété plus d'exigences. Alors, données en matière d'application, rapport annuel, administrateur. on a également le personnel du secrétariat et d'autres options. Nous avons le tableau de bord des rapports annuels, semblable à celui qui figure dans le tableau de bord principal des utilisateurs, mais nous, on peut aller sélectionner les différentes années. On peut voir la situation année après année et voir les informations de toute exigence en matière de données pour quelques année que ce soit. On va choisir le gagnant, l'Union européenne. Et on voit que l'Union européenne a rempli pratiquement toutes les exigences dans la catégorie générale. Pratiquement dans toutes les exigences du ton rouge. Et euh, commence, en tout cas, c'est en cours pour les tonnidés tropicaux. On voit ici la progression des autres parties contractantes. Puis, Ensuite, on a cette page des résumés qui nous donne les données en format numérique organisées par CPC. Et par groupe d'espèces, on a ces trois numéros, c'est-à-dire le nombre de finalisés, barre, numéro total d'exigences, et entre parenthèses, celles qui sont non applicables. Donc dans le cas de l'Union européenne, 15 exigences finalisées sur 41 dont trois non applicables, et ainsi de suite, pour toutes les organisations. Alors, pour l'instant, tous les champs apparaissent en rouge parce qu'aucune partie contractante n'a complété euh, tout. Mais ensuite, une fois que tout est complété, apparaîtra en vert ce qui est complété dans sa totalité, en rouge, ce qui est complété partiellement, et en gris, les données non disponibles. Et on a cette option. Ici, on peut voir les données concernant une exigence. L'interprète s'excuse, il y a énormément d'interférences sur la ligne. Un autre micro doit être ouvert. Est-ce qu'il serait possible de couper l'autre micro ouvert, s'il vous plaît Ici, on peut voir toutes les données. Fourni par les CPC, on a la réponse. Ici, la réponse que j'ai donnée à titre d'exemple. Et on a la réponse du Brésil. Et la réponse du Maroc. Qui figure ici dans le champ motif. Et qui aurait dû figurer ici dans le champ date. Je vais choisir une autre exigence, exigence 2. Alors, vous vous demanderez, pourquoi est-ce qu'on n'envoie que 3 Où sont les autres organisations En fait, les autres organisations n'ont pas cliqué sur le bouton « Envoyer ». Il fallait cliquer sur le bouton « Envoyer » pour que les données soit considérée comme étant définitive et donc puisse figurer dans les statistiques. Je vais vous laisser encore une petite minute pour que vous puissiez rentrer de nouveau dans les rapports annuels et cliquer sur Envoyer. Il m'a semblé voir une main levée, je ne la vois plus. Oui Manolo, la main levée était celle de la Tunisie. Mais, ça, ça, ça, ça, si, elle, la Tunisie vient de relever la main. Allez-y. Oui, j'allais poser la question parce que j'ai mis pratiquement toutes les exigences et euh, normalement, on a fait tous le même exercice. Donc, euh, je me posais la question, pourquoi l'Union européenne, elle a pris le, le prix, quoi, le, elle était la première. Et donc, apparemment, vous avez répondu tout à l'heure, c'est que je n'ai pas... Euh, euh, disant, envoyer tout le. Je n'ai pas envoyé, c'est-à-dire, je n'ai pas enregistré les informations. Donc, je suis en train de voir de près qu'est-ce que j'ai envoyé et qu'est-ce que je n'ai pas envoyé. Est-ce que j'ai confirmé l'envoi le... de mon rapport Voilà. Je crois que c'était ça. Est-ce que vous avez compris ma. Non. Donc... La verdad, c'est que je n'ai pas entendu todo. Non, je n'ai pas tout à fait saisi. Parce qu'en fait, je, je n'entends pas l'interprétation. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas l'option. Je voulais que je répète ou... Est-ce que vous m'entendez maintenant Oui, maintenant on entend l'interprétation, allez-y. Donc, je disais qu'on a fait tous le même exercice. Et comme j'ai mis toutes les, toutes les données... Donc, je me posais la question, pourquoi l'Union européenne a plus de pourcentage de déclarations alors que j'ai mis tout, le, le, tout ce qu'il y avait dans le rapport, du moment qu'on a travaillé sur le même rapport. Et donc, euh, d'après votre euh, réflexion de tout à l'heure, donc il fallait euh, confirmer, c'est-à-dire l'envoi du rapport. Peut-être chose que je ne l'ai pas faite, et je suis en train d'essayer de refaire maintenant. Voilà. Merci, Carlos. Oui, c'est exact. Tant que vous ne cliquez pas sur « Envoyer », il ne s'agit que d'un projet de document. Est-ce qu'on peut faire une démonstration du cas de la Tunisie-Donia Manuel va vous montrer ce qu'il faut faire pour considérer que le rapport a bien été envoyé. Voilà, donc il va rentrer ici. Il voit bien que, on voit bien que tout a été finalisé, rempli. Mais vous voyez que c'est une version qui est en attente (pending). Il faut donc euh, envoyer le document. Il faut donc cliquer sur submit. Si vous voulez, je, je peux le faire, mais à ce moment-là, on verra que c'est moi qui l'ai fait. Donia, donc euh, ah, cliquez sur envoyer, ah, cliquez sur envoyer, non, non. D'accord, ok. Je suis en train de... Alors, où est-ce que je vais le trouver? Envoyer. Envoyer. Oui, je juste pense. une seconde, je suis en train de... Je suis en train de revoir mon de données donc euh, là et donc donc et voilà voilà vous voyez et, et là donc, la même chose et donc Envoyé. Eh oui. C'est fait. En effet, je vois que votre version a été envoyée, donc en matière d'application, en matière de statistiques aussi. Et nous voyons bien que maintenant, on voit que tout cela est envoyé. Comme pour les autres CPC qui avaient introduit des saisies des données, donc rentrez dans votre rapport annuel et cliquez sur envoyer, cliquez sur envoyer pour que nous ayons toutes les réponses de tout le monde. N'empêche, l'Union européenne reste toujours la gagnante, malgré que j'ai fait une mise à jour. <rire> Nous allons voir ce qu'a fait l'Union européenne. <rire> Europea, que es que a mais l'Union européenne a saisi beaucoup de plus la de la données la que ce que, que, que j'avais prévu pour cet exercice. Même, la même la pour les tropicaux. Et ça, c'est pour les statistiques, mais probablement que pour l'application également. je pense que c'est pour ça qu'ils apparaissent en tête mais ne vous inquiétez pas c'est pas important ce n'est pas un concours Manolo, uh, yeah, uh, to to vous allez maintenant vous proposer de passer au résumé. Et là vous verrez, vous verrez donc soit pour la gestion, soit pour les statistiques, on voit le statut donc ici on peut voir ce qui est complet et ce qui ne l'est pas. Allons à l'application, passe à l'application. Si sí, si sí, ya te Exact. A, a este. En este ya, en las columnas, sont rellenando los données donc ici, on a les différentes données. Sur 47 exigences, 22 ont été remplies, 9 non applicables. Pour le Canada, 122, 6 non applicables. Voilà donc la situation pour tout le monde. table Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, en ce qui me concerne, tout est dit. Tu pourrais prendre l'autre résumé, c'est-à-dire euh, donc euh, le rapport concernant tous les rapports annuels. Ici, nous voyons donc que nous avons un résumé pour les données, les exigences de données qui ont été euh, remplies lorsqu'il y a une situation d'attente. Donc, cela nous permet d'avoir un résumé de la situation de déclaration de toutes les CPC, on le voit, disons, d'un coup d'œil. Donc, la même chose pour euh, l'application, on voit exactement la même chose, mais séparément. Voilà, pour ce qui concerne l'application. OK. Y a-t-il d'autres questions concernant ce sujet? Il nous resterait encore 15 minutes. Pedro a levé la main. Qui peut remplacer ce tableau? Vous ou bien chaque administrateur de, de CPC? Manuel? <s> <daraufenois> Cela ne peut être vu que par le secrétariat de l'ICAT pour le moment, mais à l'avenir, les mandataires, les présidents d'organes subsidiaires pourraient avoir accès. Et disons, les différents rôles que nous avons définis il y a deux mois et qui ne sont pas encore complètement mis en œuvre. Oui, d'accord. Ma, mais ma question est de savoir si l'administrateur d'un pays peut faire son propre tableau, en quelque sorte, pour voir si tout est complet. Est-ce qu'il pourrait y avoir un tableau résumé par pays? Tu parles, Pedro, de l'information donc qui est disponible pour tout le monde? Non, ce que je veux dire, c'est que chaque pays puisse voir ses propres résultats, c'est-à-dire constater si tout a bien été rempli pour son propre pays. Oui. Dans le cas d'Espèce, tout administrateur ou responsable de l'Union européenne peut exporter, télécharger, analyser. Moi, je, non, je posais la question à propos du, du tableau, du résumé. Ici, on voit bien effectivement que les différents... Euh, les différents éléments ont été renseignés. Manuel, pour les États-Unis, n'est-ce pas, ou plutôt l'Union européenne, vous êtes toujours en situation d'attente Version 1, en attente. Alors, ça, c'est très, très important. Je m'adresse à tout le monde. C'est très important parce que nous en sommes à une phase de projet, en ce sens que tant que l'on n'a pas appuyé ou cliqué sur « Envoyer », on considère que c'est un projet. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait, n'importe qui ayant accès pourrait modifier les données. Alors que, tant, alors que lorsque l'on clique sur envoyer, la version ne peut plus être modifiée. On pourrait créer une nouvelle version. Tant que vous n'avez pas envoyé, vous n'avez pas cliqué sur envoyer, c'est euh, un projet de version. Un projet de document. Je vais revenir à mon exemple du Nicaragua. Moi, j'ai envoyé la version 1 et puis ensuite, j'ai dit que je voulais modifier le document. C'est pour ça qu'il y a une version 2 que je n'ai pas envoyée, qui figure en attente. Ici, vous avez la version 1. Les versions ne, ne sont euh, pas supprimées. Elles restent là. Si j'envoie la version 2, elle est employée et je ne peux plus la modifier. Mais si je veux une modification, il faut par conséquent modifier, mais créer de cette façon une troisième version qui apparaît maintenant comme version en attente. Mais les autres sont toujours là pour pouvoir les consulter. Tant que la version 3 n'est pas envoyée, celle, que, celle qui reste valable pour le secrétariat, pour l'ICAT, c'est la version 2. Et c'est celle qui compte pour les statistiques. Je ne sais pas si, si c'est clair, si j'ai répondu à la question. Pedro. Pedro, tu as levé la main Y a-t-il d'autres questions Avez-vous encore des doutes quant à ce que vient d'expliquer Manuel Personne n'a levé la main. Donc, Donc, je pense que nous pouvons maintenant clore cette section-là. Il nous reste encore 15 minutes. Je pense que nous pouvons passer à un autre sujet. Manuel? Je vais vous montrer maintenant comment le système travaille au niveau de l'administration, c'est-à-dire comment nous avons les, derniers, les, les différents tableaux. Donc, administrateur. Ici, donc, dans le menu d'administration, c'est un menu beaucoup plus complet. Ici, comme les administrateurs de CPC, je peux administrer les utilisateurs, mais moi, je peux tous les administrer. Je peux changer les gens d'organisation. Autrement dit, j'ai une maîtrise totale, un contrôle total. Je peux également administrer les différents rôles. Ça, Ce sont ceux que nous avons à l'heure actuelle. Il se peut qu'ils changent à l'avenir. Et ce, pour répondre en partie à la question posée par Pedro Lino, nous avons ici donc ce rôle du président de l'ICAT qui aura la possibilité pratiquement de tout lire. Ici, nous avons la liste des organisations. Nous pensons qu'à l'avenir, elle sera plus longue si davantage de CPC utilisent le système. Ici, nous avons la liste des demandes de données. C'est ce que l'on trouve sur le mode lecture uniquement aussi, mais ici, on peut modifier, on peut voir pour qui ou à qui s'adresse chaque euh, demande de données et les exigences associées. Nous pouvons également modifier les dates limites, par exemple. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de mettre en place pour euh, le module navire, c'est-à-dire les pavillons pour euh, chaque navire. C'est particulièrement important pour... Euh, une CPC comme l'Union européenne ou pour les territoires d'outre-mer du Royaume-Uni. Ici, nous avons la liste des exigences. Comme cela a été dit tout à l'heure, tous les ans, après la réunion annuelle de la Commission, cela change. de ce qu'il y a de nouvelles recommandations qui se traduisent par de nouvelles exigences. Et nous avons également, et ça c'est nouveau, des réponses standards. Lorsque vous dites non applicable, par exemple, vous pouvez choisir ces réponses standards pour gagner du temps. Ensuite, nous avons le tableau des différentes dispositions. Ici, nous pouvons contrôler le menu de l'utilisateur et ce que voit chaque rôle. Ça, c'est le tableau d'envoi d'erreurs et de, de suggestions. Oh. Vous pouvez donc utiliser là votre menu d'utilisateur. Il y a ici une option qui dit « Envoyer des commentaires ». Ceci permet d'ouvrir un formulaire et si vous détectez une erreur ou si vous avez une suggestion, vous pouvez donc remplir ce formulaire et nous l'envoyer pour que l'erreur soit corrigée. Ici, nous avons... Le rapport de modification, nous communiquons ici les dernières, les différentes versions. Pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas public. Nous avons également la question de l'administration de l'assistance. Ici, nous avons tous les documents d'assistance disponibles pour les utilisateurs. Et puis, finalement, les documents de l'interface des services qu'offre l'IOMS. Vous avez ici les différentes fonctions au plan éterne qui pourraient être utilisées avec d'autres programmes pour échanger des données. Ça, c'est un petit peu technique, mais s'il y a un programmateur parmi les assistants, il comprendra de quoi il s'agit. Voilà, c'est tout. C'était un passage en revue assez rapide de l'administration du système. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des doutes. Je, passe la parole à Carlos Palma pour que... Je donne la parole à Carlos Palma pour euh, qu'il nous dise s'il reste quelque chose à aborder. Il y a également une autre question. Il nous reste à peine dix minutes. Prenons le dernier point prévu et ensuite, nous verrons si nous avons le temps d'aborder ce nouvel élément sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais il s'agit donc de tout ce qui a trait aux annexes et appendices. Il reste dans ce domaine beaucoup de travail à faire. Nous étudions différentes possibilités pour améliorer le système pour le rapport annuel, pas seulement les, les deux annexes ou appendices principaux, mais également d'autres choses. Mais je crois que nous devons maintenant passer au dernier point de notre programme de travail pour aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Est-ce que l'on voit mon écran? OK. Donc, passons donc à la dernière partie. Ça, c'est ce que nous avions prévu lorsque nous avons conçu ces ateliers de formation. Nous avions donc prévu de cette façon la deuxième session de cet atelier de formation sur l'IOMS. Il s'agit donc de revenir sur ce que l'on a appris ici. Aujourd'hui, il s'agit donc de rendre tout cela opérationnel pour fournir le rapport annuel 2022. Donc, question générale, nous en avons pris note. Nous allons travailler sur cela et nous espérons que les bugs seront réglés pour septembre, mais il pourrait bien sûr y avoir d'autres questions qui interviennent et que nous essayerions de résoudre d'ici septembre. Vous pouvez donc envoyer des questions. Nous aurons... Des réponses à envoyer, par exemple, Noureddin du Maroc, il y a des questions de date aussi. Mais avec cette formation et la deuxième session de septembre, j'espère que nous allons pouvoir résoudre donc tout, tout ce qui a trait à ce que nous avons vu aujourd'hui, voir quels sont les problèmes que nous avons mis à jour que nous avons découvert et puis ensuite nous pourrons consacrer tout notre temps à, à l'ensemble du rapport annuel et puis bien sûr on pourrait on pourrait avoir un débat de 15 20 minutes pour voir comment nous pouvons recommander parce que c'est quelque chose qui doit être euh, approuvé en février par euh, le groupe de travail sur l'IOMS, donc quel, ce que nous qu'est-ce que qu'est-ce que nous dirions au groupe pour prévoir le travail l'année prochaine alors je ne sais pas si vous souhaitez que l'on apporte des modifications à cette à ce qui est inscrit ici pour la session 2 notamment au niveau des points 1, 2, 3, ou bien est-ce que ça vous va comme ça pour septembre? Je ne vois pas qu'il y ait de mains levées. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose, Terra? Merci, Carlos. Je voulais simplement dire que avant la prochaine séance de formation, il faudrait que chaque CPC essaie de saisir les données concernant le rapport annuel à l'avance pour que l'on puisse éventuellement corriger des erreurs ou apporter des éclaircissements. Je crois que c'était bien ça, ce qui était prévu pour la deuxième session. C'est-à-dire que pour préparer la prochaine session, il faudrait que l'information concernant les rapports annuels soit déjà saisie sur le système IOMS, ou en tout cas que le travail ait commencé. Oui, merci, Terra. Je, je pense que c'est effectivement ce que l'on avait décidé au mois de février, c'est-à-dire avoir ces deux sessions avec cet intervalle entre les deux pour que, lors de la deuxième session, effectivement, tout ait été rempli, autant que faire se peut. Je crois que c'est ce que nous étions convenus au mois de février. C'est ce qui est inscrit au rapport, je crois. Et c'est exactement l'idée que, que nous avons donc euh, que, autant que vers ce peu les deux parties du rapport soient saisies dans l'IOMS, parce qu'il y aura certainement encore certaines choses euh, en attente, et puis il faudra donc euh, avoir envoyé les tout derniers les tout derniers ensemble de données. Euh, ce qui arrive après le, le 31 juillet, il resterait encore un mois, mais il y a des éléments qui arrivent avant. Mais enfin, disons que ça, c'est l'idée générale. Avoir quelque chose qui soit pratiquement finalisé pour que l'on puisse voir ce qui peut être amélioré, afin que tout soit prêt pour la date butoir qui est le 15 septembre, n'est-ce pas, Jenny Oui. Voilà, pour le point 2, c'est ce que nous avions imaginé, Terra. Je crois que Jessica souhaite prendre la parole, Jessica du Canada. Oui, bonjour à tous. J'ai une question à poser. Si je me souviens bien, lors de notre dernière réunion, est-ce qu'il ne s'agissait pas aussi d'essayer de remplir toutes les données de l'année précédente? C'est ce que vous deviez préparer. Oui, mais je ne sais pas si nous aurons le temps de le faire pour septembre. Manuel, est-ce que tu pourrais nous dire où nous en sommes? Si je me souviens bien, il s'agissait effectivement de quelque chose qui était prévu à mi-parcours, Manuel. Je ne me souviens pas de cette question concrètement. Il faudrait que je relise le rapport de la réunion. Je ne suis pas certain. Oui, oui, c'est bien dans le rapport. Moi, je m'en souviens parce que nous en avons discuté deux fois lors de la réunion de 2020. Et puis aussi en février. Après, en mars, le COVID avait commencé. Mais enfin, on en avait discuté. On avait décidé d'utiliser l'année précédente, le rapport annuel de l'année précédente, qu'il s'agisse de statistiques ou de questions de, de gestion, les modules statistiques et gestion, on avait décidé donc de, de s'en servir comme, comme exercice en quelque sorte et utiliser cela pour que ce soit quelque chose de préliminaire pour l'année suivante. Oui, mais je ne crois pas que ce soit possible. Parce qu'on a séparé la première date de soumission et la dernière. Et je ne pense pas qu'on puisse le faire cette année. Peut-être que l'année prochaine, oui. On pourra copier de l'année précédente. Merci. Mais effectivement, a, ça pourrait s'avérer complexe. Donc, uh, well, ça sera to, to on possible à partir de l'année prochaine. On y travaille. Mais c'est dangereux. C'est really réellement dangereux. D'intégrer ce genre de fonctionnalité quand on euh, le met encore Jessica, euh, est une, une étape de, de test. Jessica, est-ce que vous est-ce que j'ai répondu à votre question Excusez-moi, non, j'ai cliqué sur lever la main par accident. Très bien. Y a-t-il d'autres mains levées ah bon. Une autre personne, le Gabon, souhaite intervenir. Alors, Manel, avant de céder la parole au Gabon, Manel, est-ce qu'on peut avoir cinq minutes de plus? Oui, oui, tout à fait, c'est possible, confirme Manel, allez-y. Il nous reste donc maintenant quatre minutes avant de clore cette séance. Le Gabon, vous avez la parole. Merci, Carlos. Oui, par rapport à la question que vous avez posée sur euh, disons la validation de, du, pro, du programme de la seconde session, bon, à notre avis nous pensons que ce, cela peut rester à l'état. Par contre euh, j'ai une question, bon, durant, entre les, ces deux sessions-là certainement, de nos côtés chaque CPC, euh, nous allons vous euh, atteler à rentrer les données euh, du rapport annuel. Maintenant, je voudrais savoir si au cours de cet intervalle-là, il y a possibilité de saisir, je ne sais pas, le secrétariat ou euh, par la, via l'adresse de l'IOMS pour, euh, des, disons, des, des, des éclaircissements en, en cas où, de, où, où nous sommes confrontés à des, des soucis, euh, des, des problèmes, pour, dans la, la, disons, le, le, le renseignement de, de, du rapport en ligne. Merci. Merci, Merci, Le Gabon. Oui, effectivement, nous serons disponibles. Il suffit de nous envoyer un e-mail et nous serons disponibles pour répondre à des questions très spécifiques que les CPC pourraient avoir lors de cette période d'intercession entre maintenant et le mois de septembre pour ce qui est de, du rapport annuel. On est tous très pris par les réunions, mais c'est un peu l'idée, hein, qu'on soit à votre disposition, qu'on soutienne tous les utilisateurs pour avancer autant que possible sur ce travail. C'est bon, le Gabon Il nous reste encore deux minutes. Parfait. Y a-t-il d'autres mains levées vous avez le Canada qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou une nouvelle main. Le Canada. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je continue à cliquer sur lever la main. Excusez-moi, c'est une erreur. Alors, cette, cette euh, séance de formation touche à sa fin. On ne va pas modifier ce programme de travail. Les principaux points sont les points 1, 2 et 3. Et pendant la période d'intercession, nous, nous serons heureux d'orienter et d'aider les utilisateurs pendant euh, la séance intercession, je le répète, pour euh, remplir le rapport annuel. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants pour cette première séance de formation. Et je pense que toutes celles qui vont suivre ne vont faire que s'améliorer. Excusez-moi, je vais cesser de partager mon écran. J'aimerais remercier mes collègues aussi. On a travaillé sur ce projet très dur. C'est loin d'être un projet simple. En tout cas, on essaie de tirer le meilleur parti des technologies disponibles, mais c'est un travail de longue haleine. On est en train d'essayer de réunir les pièces du puzzle, mais avec vos retours d'informations, vos commentaires, on ne fera qu'améliorer ce processus. Merci à Terra, merci euh, Manel, merci au secrétariat. Merci à tous. Terra, pour le mot de la fin Merci. En fait, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est vous remercier, Carlos, José, Dachiel, Manuel. Excusez-moi si j'en ai oublié quelques-uns. Ça a été une formation très utile pour tous les responsables de l'application des différentes CPC pour utiliser ce système et pouvoir nous guider pour orienter ce système. En tout cas, c'est très utile pour moi. Donc, merci beaucoup et j'attends avec impatience la, la prochaine séance en septembre où on va pouvoir examiner euh, les rapports finaux qui ont été soumis et nous assurer qu'on euh, aide le comité d'application et qu'on est en, bien, en train de bien remplir nos rapports annuels. Donc, merci à tous. Bien, Carlos. Je vois la main de Derek qui est levée. Oui, bonjour à tous. Je voulais féliciter le secrétariat, le personnel, le groupe de travail et toutes les CPC pour avoir créé cela, organisé cette séance de formation sur ces systèmes. C'est réellement important et c'est un pas important. En avant pour l'ICAT, pour permettre à l'ICAT de remplir sa mission. Donc voilà, je voulais vous féliciter, vous remercier. Maintenez ce très bon rythme et on se retrouve à la prochaine Merci séance. Merci beaucoup. Donc je, je remercie déjà direct le président du Compliance pour ça. Parce que le gain futur, comme l'a dit Carlos, c'est pour que nous ayons tous une, une facilitation de ce que nous devrons faire. Peut-être que ça ne se voit pas pour le moment, mais euh, d'ici euh, un ou deux ans, nous, nous commencerons à voir réellement le, la valeur ajoutée de tout ce processus que nous faisons, qui paraît complexe à ce moment-là, mais euh, certainement les, euh, la facilitation viendra après ce, ce grand effort que nous tentons de, de construire ensemble. Euh, je remercie également beaucoup euh, la présidente du, du, du groupe IEMS, euh, Tara, et, et bien sûr euh, l'équipe IEMS, euh, toute l'équipe, euh, avec le chef de département Carlos, et euh, tout, à tous les participants aussi, hein, parce que ça a été un exercice, bien que euh, qui, qui a porté principalement sur... Euh, le rapport annuel qui est pointé d'ailleurs, donc tous les efforts sont fléchés dans ce sens, euh, parce que un grand output est, est attendu euh, pour bientôt, et merci pour les efforts et les échanges qui permettent aussi de, de, de corriger pendant que le processus se, se, se consolide. Et aussi un gros merci à, à, aux interprètes qui nous facilitent habituellement la tâche, et voilà qui nous tiennent une, une très bonne compagnie. En vous souhaitant simplement, disons, un bon repos après tout ça. Désolé pour euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui vont au lit très tard. Et aussi désolé pour ceux qui se sont réveillés très tôt. Nous, nous sommes les plus chanceux puisque nous sommes au milieu. Et j'espère que le repos sera réparateur pour, euh, pour, pour tous nos organismes. Merci beaucoup encore et à, à bientôt pour la prochaine séance. Alors. Carlos, muted. Oh, sorry. Carlos, vous êtes surmué. Ah, excusez-moi. Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter. Au revoir à tous. Merci à tous. C'est vous qui aviez le mot de la fin, Manuel. Manel. Alors, je vous propose d'activer vos caméras pour nous dire au revoir. Au revoir à tous. Au revoir et merci. Okay. Au, revoir, au, revoir. au revoir. Au revoir et merci. Revoir, prochaine session. Oui. Merci. Au revoir à la prochaine. Au revoir. La prochaine. Au revoir, Auréline. Ouais. OK. Oh, just going down yet, still have plenty. Yeah. But anyway, it's quite quite large. There. Yeah. Mucha gente, eh? or casi 80, 70 y yeah. picos. Sí, yeah. pero muy bien. Y, y entonces después uh, los demás van a seguir, seguro. Sí, o sea, sí. Esto fue el primero. El primero siempre duro, duro. El primero siempre duro, sí. pero sí. ya con el tiempo se se acomoda. Ya. Claro. Pues o sí. Sea, yeah.